Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Ah oui, c'est encore moi, Olga Bani, votre coach business. Alors, quand tu t'assois tu te réveilles le matin, tu recommandes ta journée au Seigneur. Après, tu rentres chez toi. Tu peux pas te coucher. Ou tu ne peux t'asseoir derrière la télé. Canal+, Nollywood. Passion TV et... Oui, là, on appelle encore la, la, la télévision la coma, là, comment là Les gens aiment regarder ça comme ça. Et... Novelas <rire> Tu as pu Pia Télé Novelas. Mais tu es la Seigneur. Seigneur, tu connais ma situation. Papa, tu vois ma situation ici si, là. Mais tu es là, la télé, télé Pia Pia Le temps que tu perds devant la télévision, ce temps-là, tu peux le prendre pour lire. Si tu n'aimes pas la lecture comme nous, Africains, la lecture et nous, non. C'est comme l'eau et le feu. Mais. Tu caches l'argent dans un livre. Là, l'Africain va pas voir l'argent là. Il va faire comment pour arriver là-bas au milieu pour savoir qu'il qui y a un billet de caché ou il y a un Non. Mmh. Mmh. Ayons la niaque. Ayons la niaque. Ayons la possibilité de nous dire... En, en fait, je vais vous dire que vous avez le droit de rêver. Aujourd'hui, même vous avez plusieurs raisons de rêver. Parce que Internet que vous voyez ici est venu nous donner une raison de rêver. Alors, arrête de te lever le matin. Seigneur, prends contrôle de ma journée. Papa, tu connais ma situation. Papa, il ne connaît même pas ce que je vais manger aujourd'hui. Tu as la connexion Internet, WhatsApp, Facebook, Vibe, TikTok. Tu passes tout le temps à regarder les vidéos sur YouTube. Ah, ah, ah, ah, ah. Ok, d'accord. Au longueur de journée. Tu likes les posts sur Facebook. Tu es sur Corel Congo. ça. Tu as déjà allé tous les concours de la journée, tu as liké, ton ami a partagé une photo, tu as déjà transféré. Est-ce que tu sais que tout ce que tu es en train de faire là, on te paye sur Internet pour faire ça? Est-ce que tu le savais? Est-ce que tu savais que pour liker une photo sur une page Facebook, tu es payé pour ça sur Internet? Tu le savais? Est-ce que tu sais que regarder la vidéo de quelqu'un sur Internet, on peut te payer pour ça? Est-ce que tu le savais Commence à prendre, à prendre le temps que tu prends sur Internet, là, pour faire le business de ça. Sache que tes 100 mégas, tu mets 500 de crédit, tu mets peut-être que non, je vais moi 1 giga pour tout le mois, à 500. Est-ce que tu ne sais pas que les 500 francs là peuvent te produire 10 000 francs Les 500 francs là peuvent te produire 100 000 francs le mois, juste parce que tu t'es assis sur ton téléphone et que tu as dit, « Hé !» Il y a même une plateforme là qu'on appelle Pico Walker, là. Ici, il y a les petits jobs. Il y a les jobs sont plus de 200 jobs par jour. Tu peux même en faire 10. Tu te dis OK, au lieu de perdre mon temps à liker toutes les photos, tout ce qui passe, aujourd'hui là, je vais gagner 0,01 0,07 Dès que tu fais 10, tu as déjà fait 0,1 dollar. Tu fais en une journée, tu te dis il faut que sur internet, je gagne au moins 1 dollar par jour. Après tu vas te dire il faut que je gagne au moins 5 dollars par jour. C'est possible. Si tu n'as pas les moyens d'investir parce qu'il y a beaucoup qui ont lâché, qui ont baissé les bras parce que non, ils se disent j'ai pas de quoi investir. Mais tu peux te créer de quoi investir, bien que ce soit lent, mais c'est on dit toujours que 1 vaut mieux que zéro. Arrêtons la paresse. C'est la paresse la facilité. Il y a d'autres qui sont là. Ils sont carrément installés derrière leur téléphone. Juste pour anaker ceux-là qui travaillent. Donc, en fait, on travaille pour eux. Donc, le gars, il travaille sur le cerveau pour voler les autres. Arrêtons la facilité mmh. à l'okamai. Hein. Ouais. Donc, mmh. les amis, soyons vivaces. Ayons la niaque. Si tu as un rêve, donne-toi la force de pouvoir voir ce rêve se réaliser. Mmh. Le Seigneur a dit qu'il va certainement te bénir. Mais il ne t'a pas dit que c'est dans le sommeil qu'il va te bénir. Il n'a pas dit que si tu dors de minuit à minuit, c'est là où la bénédiction va tomber du ciel. Les anges vont descendre avec la main que te les donner. Non. Lève-toi. Lis. Si tu n'aimes pas lire, regarde nos vidéos. Apprends. Inscris-toi. Il y a des gens qui posent souvent des questions. Je leur dis, moi, même quand je travaillais, notre patron, il te dit, Hmm, « Olga, Google, c'est ton ami. » En fait, c'était une bonne façon de te dire « Cherche. » La facilité n'est pas bon. On te donne un travail qu'on sait que non. C'est facile. À coup, à, à, à coup d'œil, ça a l'air facile. Mais après, tu vas dire « Monsieur, histoire même si c'est quoi, je dis, mais attends un peu. Si je voulais te répondre, je n'allais pas te donner le travail là. Google, c'est ton ami. » Et j'ai appris que vous restez mon ami. Donc, avant de poser une question à quelqu'un, que je sais que je peux avoir la réponse sur internet. Je cours même d'abord sur internet. Allez me renseigner. Que hé, il ne faut pas qu'en posant la question, me rende compte que je suis un peu trop là Tu te renseignes. Hé, hey, madame, l'histoire des crypto-monnaies là, mais vous pouvez même un peu m'expliquer. C'est même quoi l'histoire là? Briefez-moi un peu l'histoire là, l'affaire là. Il veut bien comprendre. Si tu veux bien comprendre l'affaire là, il y a la formation. Mais ayez un minimum de base. Allez sur Google, tapez. Oh, j'entends parler du bitcoin. Fasse enfin, sur Google, tape bitcoin. Oh, j'entends parler de telles choses. Va, tape, qu'est-ce que c'est? Mais même, même qu'est-ce que c'est que ceci pour les nuls? Pour qu'on t'explique ça en français basique. Mais comme tu n'aimes donc pas lire, lis même seulement le premier paragraphe pour comprendre. Ensuite, viens à la formation ou ensuite, attends les vidéos, on va t'expliquer. Mais informez-vous. Prenez le temps que vous perdez derrière les relâces. Derrière les photos, le querelle congossa, ah, ah, ah, ah, partagez les vidéos non-sens, les photos sans valeur. Alors que vous pouvez partager les mêmes photos sans, sans valeur. Quand je dis sans valeur, ce n'est pas forcément parce que l'information n'a pas de valeur. C'est juste pour dire, vous le faites gratuitement alors que vous pouvez prendre de votre temps pour faire la même chose que vous aimez faire. Parce qu'en fait, c'est faire ce que vous aimez faire mais en étant payé. C'est possible. C'est possible il y a des réseaux sociaux qui vous payent pour liker, liker, liker, liker, liker. donc vous vous envoyez les photos, vous liker tu likes ma page, je like pour toi, ça te donne les coeurs, ça te donne les points et ces points là tu peux les convertir en dollars et donc en argent vous le saviez ça voilà, donc j'espère que après avoir écouté cette vidéo là cette vidéo ici vraiment je t'invite toi qui m'écoutes, mon frère, ma soeur ma mère, mon grand-père et tout Donne-toi la chance de voir tes rêves se réaliser. Parce que je te dis encore aujourd'hui que tes rêves peuvent se réaliser. Grâce à Internet, tu as une ouverture, tu as la possibilité de rêver, tu as le droit de rêver. Et je le souhaite pour ta vie aussi, comme ça l'a été pour moi, comme ça l'est pour moi aujourd'hui. Je voudrais que tous nous soyons aujourd'hui comme moi ou comme ceux-là qui sont plus que moi mais au moins qu'on soit indépendant financièrement. Je ne dirais pas riche, parce que le mot richesse fait peur aux gens. Quand on dit riche en Afrique, regarde, on voit la sorcellerie. On voit la sorcellerie, oh. Les gens diront, oh, richesse, richesse, ça, ça rime à sorcier, ça rime à femme là, ça rime, à, même pas femme là, ça rime à secte, ça rime à de l'argent impur ici en Afrique. Donc quand tu es riche ici, là, on dit que tu as trempé. Il n'y a pas de problème Vous savez, mais il y a on a dit que j'ai trempé. là à peu Je veux dire que je suis dedans comme ça. Là, puis et mains liées dans le sang de Jésus, trempé immédiatement, même la tête ne se voit pas. Je sors comme ça et le respire, encore dedans. Voilà. Donc, je vous invite, vraiment. Je vais vous motiver, je vais te motiver ce matin. Même toi là qui étais déjà découragé. Parce que tu as trop perdu. Dis-toi que tu as certainement perdu parce que tu n'as pas pris le temps de te faire former. Tu n'as pas pris le temps de chercher. Tu n'as pas pris le temps d'apprendre. Mais aujourd'hui, là, relève-toi. Nous, même on est tombés. Moi, là, si vous dis combien on m'a déjà volé sur Internet, non. Vous allez me demander comment j'ai fait pour arriver là. Mais j'ai déjà perdu. J'ai déjà perdu plus de 30 000 dollars sur Internet. J'ai déjà perdu les millions ayant investi en espèces dans rien qui n'a à voir avec Internet. J'ai fait le restaurant, j'ai fait, fait la ferme, j'ai fait le shopping. Je dis, ça c'est des boulots passifs que je fais en dehors de mon travail. Parce que je suis de formation ingénieur, je suis ingénieure réseau télécom. Mais, comme je trouvais que ce n'est pas suffisant, j'avais besoin des revenus passifs. J'ai fait beaucoup de choses pour avoir des revenus passifs donc sachez qu'on perd tous mais c'est pas parce que tu tombes que tu vas rester couché là où tu es tombé regarde juste ce qui t'a fait tomber et dis-toi que devant tu vas voir ça devant, la prochaine fois tu vas voir ça venir et tu vas esquiver ne reste pas couché, ne reste pas désespéré il y a encore de l'espoir pour toi, parce qu'il y en a pour moi donc il y en a pour toi, donc merci encore de m'avoir écouté, merci encore parce que je sais que tu vas te donner une chance à toi-même de te voir réussir aussi et je te le souhaite. Et j'espère qu'après cela, tu pourras venir témoigner sur une de mes vidéos pour me dire, Madame Olga, ton conseil m'a aidé. Donc voilà, on va se dire à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao. Et n'oublie pas, like, abonne-toi, partage.